Aujourd'hui, on organise un job dating avec Vlad et Marc sur le campus. On va chercher quelques étudiants pour leur poser 2-3 questions. Comment s'est passé ton job dating Bah Là, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, et je commence à prendre les rendez-vous. Ça va se passer, j'en ai pris 5 en tout. Tu viens pour le job dating il a l'air pressé. Bah, un peu stressé, là, je vais avoir un premier entretien avec euh, Citel, Un peu sous pression, mais ça va le faire. Comment tu t'es préparé pour ce job dating euh, J'ai regardé les entreprises, euh, les questions cheap, euh, et je me suis entraîné comme ça, face à mon miroir. Ouais. Pour l'instant, ça se passe bien Très bien, là, j'ai fait deux entretiens, ça se passe très bien, et j'attends pour la suite. On fait un autre étage. Albert reporter T'es là pour le job dating Manage stratégique, master 1 et 2. C'est très précis. Très précis, tu m'as demandé, je te dis tout. Mais attends, attend sincère. Pour l'instant, ça se passe bien tes entretiens Ils ont beaucoup d'offres à pourvoir, ils sont accueillants. T'es là pour le job dating Moi je suis toujours prêt, chaque jour. Tu t'es sapé, franchement beau gosse. Pour moi, le minimum, c'est au moins la chemise. Là, c'est une nouvelle école dans laquelle je vais rentrer. Faut mettre un niveau un peu au-dessus.